Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transférer vos crypto-monnaies de votre portefeuille Binance vers votre portefeuille MXC Global. Alors, ce dont vous avez besoin, d'abord les amis, c'est de votre adresse de crypto-monnaie si on va faire euh, une transaction du SDT. Donc pour avoir les USDT, ce que vous avez à faire, c'est de venir dans votre portefeuille MX global, vous cliquez sur wallet. Ensuite ensuite vous venez dans Spot et dans Spot vous sélectionnez déposit. Après avoir sélectionné deposit, vous allez euh, sélectionner la crypto que vous voulez euh, recevoir donc euh, ce sont les JSDT. ou sélectionner le réseau donc euh, voilà vous pouvez le recevoir des différents réseaux voilà euh, je vais sélectionner le BSC bp 20 voilà parce que les frais sont euh, réduits pour recevoir un bp 20 et vous cliquez ensuite sur générer l'adresse voilà sur okay, vous cliquez Generate Address. Là vous pouvez voir l'adresse de réception. Ce que vous avez à faire, c'est soit de scanner le QR code ou alors de copier simplement en cliquant sur cette petite icône. Voilà. Quand c'est fait, vous allez dans votre portefeuille Binance. Vous allez aussi dans portefeuille et là vous allez faire un retrait du SDT. Voilà et vous cliquez sur envoyer crypto vous collez l'adresse de MXC Global au niveau de l'adresse vous sélectionnez le réseau il doit être équivalent au réseau euh, sur MXC Global qui est BP20 sélectionnez le réseau BP20 ok ensuite vous mettez le montant voilà ici on va faire euh, genre euh, 80 dollars par exemple ok voilà 80 Ensuite, on clique « Retrait », on confirme notre retrait. Donc, vous confirmez votre transaction. Ensuite, vous validez simplement votre retrait après avoir tapé les différents codes de vérification. Et euh, dans les 5 minutes qui suivent, vous allez recevoir votre euh, vos cryptos dans votre compte MXC Global. On va vérifier ça. Ok les amis, vous pouvez voir là que j'ai effectivement reçu mes USDT sur le réseau BSC Binance Matching. Voilà donc, ils sont parfaitement arrivés. Vous voyez que les transactions sont assez aisées sur MX et Global. Alors, si tu n'as pas encore un compte sur MX et Global, je vais t'inviter à en créer un. Tu trouveras le lien en description de la vidéo et en commentaire. Si tu as des questions, surtout, si n'hésite pas de me les laisser en commentaire. Alors, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ciao, ciao!